Bonjour à toutes et tous, confinement, saison 2, épisode 1. Voilà, nous sommes au mois de novembre 2020 et effectivement, nous sommes de nouveau confinés. Donc, on va faire des petites vidéos durant ce moment un peu spécial pour vous expliquer l'entretien que vous pouvez faire chez vous gratuitement pour entretenir vos électroménagers. On va essayer de faire plus ou moins 10 épisodes. Alors, je vous rappelle au cas où que les produits que nous avons de stock sont disponibles sur notre site de vente en ligne, on peut vous faire les livraisons gratuites, etc. Tout ça peut se faire. Donc voilà, retrouvez tout ça sur le site. Vous avez accès à énormément de choses. Donc, les tables de cuisson Bora avec hôte intégrée à l'intérieur, donc la plaque induction haute intégrée à l'intérieur. Que faut-il faire rapidement quand vous en avez une chez vous L'entretien régulier, c'est tout d'abord entretenir ceci qui peut aller au lave-vaisselle ou vous le lavez. Au cas où, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a également la possibilité d'en avoir d'autres, d'autres couleurs qu'on peut remplacer quand l'autre est au lavage ou qu'on a envie de changer de couleur. Deuxième chose à entretenir, le filtre, le filtre à graisse, le filtre à graisse, ok, vous savez le mettre au lave-vaisselle. Également, faites toujours attention, il y a toujours un peu de condensation, car en fait, on peut renverser jusqu'à 125 ml d'eau qui peuvent se contenir à l'intérieur. Nettoyez-le régulièrement, plus votre filtre est propre plus votre moteur restera Propre. Alors la dernière chose, évidemment parce qu'on va essayer de faire des, des vidéos un peu courtes, entretien à faire chez vous, c'est quand vous avez une tac qui s'appelle Pure c'est-à-dire avec un recyclage à l'intérieur, car il y en a deux, Pure à évacuation, vous devez juste nettoyer le filtre à graisse, Pure Roo, recyclage, donc vous avez un filtre à charbon actif, comment changer le filtre à charbon actif de votre tac Pure Roo et quand plus ou moins une fois par an avec une, une utilisation classique, les produits sont disponibles aussi en magasin, à l'intérieur vous avez un petit cache vous enlevez, et vous avez le filtre qui se tire et qui en fait se roule. Vous allez voir, hop, voilà. On sort le filtre. Voilà, c'est le filtre à charbon actif qui retient les odeurs, et à ce moment-là, vous savez, en commander un autre, voilà, qui peut être tout simplement remplacé. Maintenant, comment remettre le filtre Alors, c'est pas compliqué, ils ont été assez malins. Vous avez open top, donc le haut, avec l'écriture vélo, avec une flèche ici, et vous avez un petit aimant ici. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est rouler comme ceci, vous le poussez à l'intérieur de la cavité, et à ce moment-là, vous commencez donc à rentrer le filtre. Vous allez voir, ça prend vraiment en temps réel, Voilà, vous poussez dedans. Ils ont assez bien pensé l'idée, voilà, quand c'est mis, tchax donc Imaginez qu'on doit faire ça une fois par an, c'est quand même pas très très long, Hop, on remet ça et vous avez entretenu la bouche d'entrée de votre hôte, le filtre à graisse et une fois par an, vous avez remplacé le filtre à charbon actif. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous connaissez des personnes qui ont des hôtes intégrées dans les tables de cuisson, prenez soin de vous car effectivement, c'est une période compliquée aussi. Un grand soutien à tous les milieux qui nous aident là-dedans, tout ce qui est le monde médical, les gens qui restent ouverts. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao